Air Caraïbes, Tipmat, Clara Automobile, M3. Le point commun entre toutes ces enseignes s'appelle Dubreuil. C'est le groupe familial et indépendant chez qui je vous emmène bosser aujourd'hui. Ça tombe bien, il recrute. Suivez-moi pour le début d'une longue série. Bonjour. Bonjour, Géry. Bienvenue au groupe Dubreuil. Merci, Paul-Henri. Alors, il paraît que le groupe Dubreuil recrute. Effectivement. tu as des jobs pour moi. Alors, j'ai pour habitude de me faire offrir un café, tu le sais. On commence par là Eh bien, on y va, Géry. Merci. Paul-Henri, merci beaucoup pour le café et l'accueil. Pour moi, ces moments de pause et de convivialité sont hyper importants dans le travail. Explique-moi ce que représente le groupe Dubreuil aujourd'hui. Ah ben, le groupe Dubreuil, c'est une longue histoire euh, familiale, hein, puisque mon grand-père était épicier en gros à la Roche-sur-Yon. C'est une entreprise qui a démarré de la Vendée il y a un peu plus de 90 ans, et puis qui au fil du temps a su s'adapter à ces différents marchés, s'est développé dans un certain nombre d'activités. Lesquelles aujourd alors, alors Aujourd'hui, on est dans l'automobile, le matériel TP, le matériel agricole, les produits pétroliers, et puis aussi dans le transport aérien, donc un groupe très diversifié. Et alors, quels sont vos chiffres clés Alors, chiffre d'affaires, on est sur 1,7 milliard, donc un chiffre significatif, un chiffre consolidé de 2017, et on a franchi la barre des 4200 salariés au total du groupe. Bravo Et alors, vos actualités en ce moment alors, on a toujours beaucoup d'actualités dans le groupe. Alors, on a eu un fort développement en 2017. On va continuer en 2018, donc soit par acquisition de nouvelles activités, soit par développement organique sur nos filiales existantes. Mais beaucoup beaucoup d'actualités. Et puis, au niveau social, on va innover avec un IDE, Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est quoi, non, un IDE ouais. Alors l'IDE, c'est une plateforme digitale d'innovation où chaque salarié va contribuer à de l'innovation en amenant des petites idées ou des grandes idées. Donc, on va faire ça très prochainement dans le groupe et on attend beaucoup de cette expérience pour que chaque salarié puisse s'exprimer, donner ses idées. Donc, une boîte donc, à idées géantes, c'est ça Boîte à idées géantes digitales, digitale, exactement. Et dans le même registre, on est aussi en ce moment sur un baromètre digital pour sonder les attentes de l'ensemble des salariés du groupe. Donc tu vois, on est effectivement d'innover socialement dans notre groupe. Il paraît que le groupe Dubreuil recrute en ce moment Pour quel job exactement alors on recrute chaque année à peu près 200 CDI, hein, sachant que dans le groupe, c'est essentiellement des CDI et 90 alternants. Donc on est très attaché aussi à la formation des jeunes. Dans les emplois principaux, donc beaucoup de commerciaux, donc de vendeurs, euh, voitures, matériel TP, matériel agricole. Euh, donc ça, c'est pour la partie commerciale. Et puis aussi beaucoup de techniciens, donc des mécaniciens, des techniciens supérieurs... Euh, des gens qui vont réparer nos machines, nos voitures, c'est important. Et puis aussi des carrossiers pour leur faire une, une beauté. Alors tous ces jobs, moi, m'intéressent, mais j'ai besoin de savoir quel type, toi, de patron tu es bah, Écoute, j'essaye d'être un patron à l'écoute de ses collaborateurs, de ses patrons de filiales. Chez nous, chaque filiale, donc on a 25 filiales dans le groupe, chaque filiale est dirigée par un patron qui a les pleins pouvoirs. Je dirais que nous, à la holding, on est là pour l'aider à être performant avec ses équipes en les aidant sur des sujets RH, juridiques, marketing, mais c'est vraiment le patron qui emmène ses équipes au niveau de chacune des filiales et donc à mon niveau, bah, j'essaye de, de faire en sorte de réunir les, les conditions de la réussite et puis surtout, je pense que dans le groupe, on accorde une grande confiance aux collaborateurs à tous les niveaux, une grande écoute et, et j'espère aussi beaucoup d'autonomie. Et finalement, pourquoi bosser chez Dubreuil plutôt qu'ailleurs Pourquoi bosser chez Dubreuil Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont assez heureux et épanouis chez nous, euh, qui peuvent y faire carrière. On a eu beaucoup d'exemples de collaborateurs qui ont démarré à l'échelon, on va dire, salarié de base et puis qui aujourd'hui, pour certains, sont patrons de nos filiales. Donc ça, on est très fiers de ces promotions internes dans le groupe. Donc c'est pour nous une belle réussite et c'est surtout la chance donnée à chacun de pouvoir s'épanouir et, et de réussir dans son métier. Et si moi, je veux intégrer ton équipe, quelle qualité il me faut finalement ben écoute, déjà, il faudra que tu nous fasses un acte de, de candidature et, et tu pas nous problème. enverras un CV. Mais je dirais que chez nous, au-delà du CV et des compétences, ce qui est important, c'est le savoir-être. Donc, euh, effectivement, on demande à ce que les gens soient des gens honnêtes. Ça, je dirais que c'est la première qualité qu'on demande à nos collaborateurs, qu'ils soient travailleurs, parce que je pense que sans travail, on ne peut pas faire euh, grand-chose. Et puis aussi qu'ils soient curieux, donc qu'ils prennent de l'initiative, qu'ils soient à l'écoute de nouveaux marchés. Donc, ça, c'est quelque chose de, de très important pour nous aussi. Merci. Je t'en prie. À Vendée, c'est vrai que c'est notre terre d'origine, donc on est très attaché à la Vendée. Mais aujourd'hui, le groupe Dubreuil dépasse largement les frontières de la Vendée, donc je dirais que c'est plutôt Vendée au sens vendeur. Le groupe est avant tout un groupe commerçant. Plutôt s'investir, puisque effectivement c'est l'investissement des collaborateurs qui est essentiel. Et puis je dirais nous, on, on, on accompagne à travers nos investissements, mais c'est avant tout l'investissement des collaborateurs qui est important. Ah, écoute je suis pas très foot si c'est du mondial dont tu parles euh, par contre dans les deux cas il y a la France donc sans être chauvin effectivement la France est notre territoire de jeu aujourd'hui donc euh, plutôt la France dans les deux cas curieux c'est important je le citais parmi les trois qualités importantes pour nos collaborateurs donc la curiosité s'éveiller à de nouveaux marchés de nouvelles opportunités c'est très important pour nous les deux, mon capitaine, on est avant tout des commerçants, mais c'est vrai que le e-commerce et le digital est aujourd'hui très important dans tous nos métiers, donc on est à fond dans le digital dans le groupe du Brun. Clients, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour satisfaire le besoin de notre client. Bien fait en deux mots, c'est important que le travail soit bien fait. Les équipes, avant tout, hein, on gagne grâce aux équipes, donc l'équipement vient après. Apprendre, je crois que la vie, c'est, de... on apprend en permanence tout au long de sa vie, donc c'est très important d'apprendre. paul merci beaucoup pour la découverte du groupe Dubreuil. T'en prie, Géry, ce fut un grand plaisir. Je t'invite maintenant à aller visiter nos filiales et rencontrer tes futurs collègues. Merci beaucoup des jobs que je vais tester pour vous maintenant. À bientôt pour la suite de cette série. Ciao